Le troisième chapitre porte sur euh, la communication. Et évidemment, c'est un chapitre qui est essentiel parce que finalement, dans la rencontre, quelle qu'elle soit, et en particulier euh, par une appli, tout n'est que communication, évidemment. Et là, euh, je vais essayer vraiment de vous balayer bah, toutes les étapes depuis le premier message, en passant par les messages suivants, le temps de l'échange et puis la fameuse proposition pour se rencontrer. Alors, donc comme je le disais, communiquer c'est vraiment une étape euh, qui est essentielle euh, pour rencontrer euh, les bonnes personnes et encore une fois pour ne pas faire fausse route et pour ne pas être bloqué surtout à ce niveau-là. L'idée c'est vraiment de pouvoir le faire le plus sereinement possible, le plus authentiquement possible, le plus sincèrement possible. Voilà, pour qu'on soit dans une démarche assez euh, fluide, assez naturelle. Alors, du coup, euh, je vais découper ça en plusieurs temps et on va commencer par le temps des premiers échanges et des premiers messages et surtout du premier message. Là, je sais que c'est vraiment quelque chose qui vous pose beaucoup de questions. Parfois, on est timide, on ne sait pas trop comment s'y prendre, on a peur que notre premier message ne fasse pas mouche, etc., etc. Et du coup, parfois, on se retrouve finalement un peu bloqué à ne pas savoir quoi faire. Donc, je vais vous donner quelques règles, alors quelques règles, plutôt des conseils, <rire> voilà, je préfère le présenter comme ça, pour que votre premier message, finalement, soit un bon premier message. La première chose, euh, c'est que le premier message doit être tourné vers l'autre. Alors autant je vous disais que le profil doit être tourné vers vous, euh, le premier message il doit être tourné vers l'autre, donc on n'est pas, pas du tout dans la même, euh, dans la même optique. Le profil c'est nous, donc ça sert à rien de parler de l'autre, on parle de nous et puis de nous avec la relation qu'on veut vivre. En revanche, le premier message, on est vraiment dans un pas vers l'autre. On, on, on, on commence à faire vraiment le lien avec l'autre. Donc là, c'est vraiment important euh, bah, de s'adresser à lui. S'adresser à l'autre, c'est montrer que vous êtes intéressé par cette autre, euh, justement. Et du coup, moi, ce que je vous conseille de faire, c'est vraiment euh, de prendre quelque chose euh, qui, vous a, qui a attiré votre attention, qui vous a frappé, qui vous a titillé, euh, bref, qui vous a fait réagir quelque part, qui vous a donné une certaine émotion, une certaine envie, une certaine curiosité de l'autre, et vraiment de reprendre ça dans votre premier message comme message d'accroche et d'amorcer finalement la discussion sur ce, cette chose que vous avez pu voir souvent dans la description, potentiellement dans les photos, euh, voilà, pour être un premier sujet d'accroche. Donc, tournez vers l'autre. Deuxième chose, euh, ça doit être euh, vraiment, ce premier message, il doit être personnalisé. Personnalisé, ça veut dire quoi Ça veut dire à tout prix, oublier les messages tout faits. Oubliez les messages tout faits et que vous allez envoyer à tout le monde euh, finalement euh, parce que quelque part ça se sent et il n'y a rien de pire que de se sentir être un numéro. Mettez-vous à la place de la personne qui va recevoir le message. Euh, typiquement, s'il y a l'impression que ce que vous avez dit, vous l'avez dit à machine ou à machin avant ou après, évidemment, ce n'est pas très flatteur et ça ne donne pas très envie euh, forcément d'y répondre. Donc ça veut dire quoi Ça veut dire à chaque match ou à chaque envie d'aller discuter avec quelqu'un, son message et son message spécifique par rapport à ce que vous avez compris, ressenti, lu, de lui ou d'elle. Ça veut dire quoi également, euh, du coup, personnalisé Ça veut dire qu'on oublie euh, définitivement, je vous en conjure, on oublie les « salut, ça va » ou « tout ce qui est dérivé, c'est-à-dire on oublie aussi les comment se passe ta journée, comment s'est passé ton week-end, comment s'est passé ta soirée. Voilà, Tout ce qui va être de cet acabit-là, très sincèrement, ce n'est pas la bonne approche, parce que premièrement, il y a plein de personnes qui commencent par là, deuxièmement, ça ne donne pas très envie, et puis finalement, on se dit que ça, ça pourrait être dit à tout le monde, donc ça n'a pas grand intérêt. Enfin, euh, troisième conseil par rapport au premier message, euh, je dirais qu'il doit être profond et léger à la fois. Profond, dans le fond, et léger dans la forme. Ça veut dire quoi bah, Profond, ça veut dire qu'on reprend ce fameux petit truc qui nous a un petit peu interpellé et on va poser une question à la personne par rapport à ça. Donc tout de suite, on est en train de créer un lien qui est moins en surface, qui est un lien par rapport à quelque chose euh, qui vous a semblé important. Euh, et puis euh, léger dans la forme, c'est-à-dire qu'on voilà, ne va pas mettre une pression particulière sur ce premier message, on peut y mettre un petit peu d'humour, etc. Alors Sachez qu'à l'écrit, on ne perçoit pas toujours l'humour euh, des autres, donc je vous conseille quand même un petit smiley pour que la personne comprenne que c'est de l'humour et qui n'y potentiellement pas un premier malentendu dès le premier message, ça serait, euh, ça serait dommage. Ensuite, on est toujours dans le temps des premiers messages, mais après le premier message, on amorce des tout premiers messages. Là, j'ai plusieurs conseils à vous donner euh, sur cette, euh, cette partie-là aussi. Premièrement, et c'est vraiment important, vraiment, vraiment, c'est que la rencontre, c'est ni un interrogatoire, ni un entretien d'embauche, ni un formulaire de fiche d'État civil à remplir. Ça, c'est vraiment important qu'on sorte de ce côté très informatif euh, et puis qu'on soit vraiment dans quelque chose de fluide, des discussions qui portent sur un autre niveau. Premièrement, souvent, les informations, vous les avez. Dans le descriptif donc poser des questions alors que vous les avez dans le, dans le descriptif c'est quelque part montrer à l'autre que vous n'avez pas lu sa fiche bon, dommage et c'est pas forcément comme ça qu'on fait bonne impression la deuxième chose c'est qu'encore une fois c'est pas un entretien d'embauche il y a des choses finalement par rapport à la rencontre sur l'amour on s'en fiche un peu en tout cas à ce stade là on aura bien l'occasion de discuter à des choses très logistiques pratiques pratiques euh, du curriculum et du parcours de la personne après mais c'est pas une bonne approche au départ en tout cas euh, et, puis, euh, et puis, ça ne fait pas vibrer. C'est-à-dire qu'on reste sur un niveau où il ne se passe rien. Il se passe rien de cœur à cœur. Et c'est vraiment dommage parce que c'est dès le départ qu'on peut tisser un truc un petit, peu, un petit peu différent. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que dans ces, premiers, dans ces premiers échanges, le mode, ça doit vraiment être un mode découverte. Euh, de qui est la personne, en quoi elle croit profondément, ce qu'elle veut, encore une fois, ce qui la fait vibrer, etc. Et c'est ça qui va être intéressant dans ces premiers échanges. Et enfin, restez vraiment dans une énergie positive. Vous n'êtes pas là pour juger l'autre dans ses réponses. Vous n'êtes pas là pour essayer de le faire changer d'avis parce que ça vous arrangerait bien, parce que vous le trouvez mignon et vous dites, oh là là, ça serait trop bien que ce soit mon amoureux. Donc, je vais faire rentrer au chausse-pied et je vais essayer de le caser dans une case. Non, soyez totalement ouvert à l'autre. Si jamais vous sentez que ça ne correspond pas, ce n'est pas grave. Il n'y a pas d'enjeu particulier, il y a d'autres célibataires. Mais ne fermez pas euh, la porte ou n'essayez pas de juger l'autre ou de le faire changer à ce stade-là. Ça n'aurait évidemment aucun sens. Ensuite, il y a un deuxième grand temps qui est le temps de l'échange, c'est-à-dire que vous avez eu votre premier message, euh, voire vos premiers messages, et là on rentre dans une phase plus ou moins longue des échanges, okay et toujours à ce moment-là par écrit. Alors, j'ai plusieurs conseils à ce niveau-là pour vous éviter de faire fausse route. La, le premier conseil étant, laisser de l'espace à l'autre. Ça veut dire quoi Ça veut dire ne relancez pas s'il n'a pas répondu dans les trois minutes. Partez du principe que, tout comme vous, cet autre a une vie. Euh, et que, effectivement, ce n'est pas parce qu'il n'a pas répondu dans les trois minutes qu'il ne s'intéresse pas à vous. En revanche, si vous commencez, en gros, à le saouler, c'est-à-dire à le relancer, relancer, relancer, là, vous pouvez être sûr que on parlait tout à l'heure d'énergie répulsive et d'énergie attractive vous pouvez être sûr que la personne chut, va prendre de la distance ce qui va vous rendre fou ce qui va vous rendre encore plus dans la relance etc et là on n'en finit plus on est vraiment dans un cercle vicieux donc on laisse de l'espace éventuellement si on voit que la personne n'a pas répondu on peut faire une petite relance mais peut-être potentiellement le lendemain mais à un moment vous n'allez pas forcer quelqu'un à vous répondre. Donc relancer, relancer, relancer, ça peut paraître assez oppressant, assez lourd pour, pour l'autre. La deuxième chose, c'est de créer un espace sécurisant dans l'échange. C'est-à-dire que l'autre, et vous-même d'ailleurs, vous êtes censé vous ouvrir petit à petit. Donc il faut vraiment qu'on se sente à l'aise à le faire, on se sente à l'aise pour être vraiment soi, pour encore une fois pas être jugé, etc. Et c'est vraiment important que l'autre se sente accepté et, et que vous soyez vraiment plutôt dans la curiosité et la, et la découverte. Troisième chose, c'est oser parler de qui vous êtes vraiment, euh, de ce que vous avez au fond de vous. Euh, vous n'avez aucun risque, en fait, vous ne craignez rien à le faire. Et c'est vraiment là où vous allez pouvoir créer euh, du lien, et ce fameux lien qui va être nécessaire pour donner envie euh, d'aller dans la suite. Dernier temps, le temps de la proposition de rendez-vous. Alors il peut y avoir d'ailleurs une étape avant cela. Euh, on va, va peut-être s'arrêter deux secondes là-dessus. Qui peut être l'étape de l'appel téléphonique. Si les deux ont envie, ou si l'un ressent le besoin d'avoir cette étape avant la rencontre, moi je trouve ça assez chouette, euh, d'autant que ça rajoute une dimension quelque part, ça rajoute la dimension de la voix. Et, et je trouve que c'est assez sympa et assez stimulant de pouvoir ajouter comme ça des étapes dans la découverte. Et, et l'étape de la voix peut être une étape qui est intéressante pour vous faire avancer dans cette rencontre et cette découverte. Alors, c'est pas obligatoire, mais n'hésitez pas, en tout cas, si vous sentez l'envie ou le besoin, de pouvoir le, le proposer à l'autre. Alors, par rapport à la proposition de rencontre, je dirais que le seul baromètre, c'est l'envie. L'envie qui doit reposer sur quoi Sur est-ce que tout ce qu'on a vécu jusqu'à présent, est-ce que tous nos échanges m'ont donné envie de le rencontrer ou pas Ou de la rencontrer ou pas ou Pas encore, c'est pas parce qu'on n'est pas encore prêt que ça peut pas venir après, donc c'est important de communiquer aussi sur ce qui se passe en nous à ce, ce moment-là. Mon conseil c'est que si vous sentez un truc qui vous chiffonne euh, à l'intérieur, là, dans vos tripes, un peu comme votre intuition, ou si vous n'êtes pas prête ou prêt, euh, n'allez pas sur la rencontre. Il faut vraiment que vous le sentiez euh, et que vous le sentiez tous les deux. En revanche, si vous sentez cet élan, bah, allez-y, ne vous posez pas 10 000 questions. Faites rencontrer la personne et, et, et, et soyez vraiment dans quelque chose d'assez naturel et, et spontané, sans vous dire à ce moment-là, oui, mais bon, quand même, sur les critères, ça ne collait pas. Non, si vous sentez que les partages et les échanges vous ont donné envie, allez-y, rencontrez. Alors, du coup, on va pouvoir passer aux questions que vous m'avez déjà envoyées sur ce chapitre, avec une première question, comment interpeller dans son message pour donner envie de répondre alors, j'ai déjà euh, partiellement répondu à cette, euh, à cette question, mais euh, bah, je vais peut-être du coup aller un petit peu plus loin s'il si y a des choses qui restent en, en suspens. Déjà, je vous ai donné les grands principes. Les grands principes, c'est quoi Premier message, tourner vers l'autre, personnalisé, profond et léger. Je rajouterai quelques petits ingrédients. <rire> les ingrédients que je rajouterai, c'est l'orthographe, alors je sais qu'on n'est pas tous égaux par rapport à ça, je sais qu'il y en a pour qui c'est compliqué. Malgré tout, euh, vous pouvez sans doute faire mieux que ce que vous faites quand vous ne prêtez pas attention à ça. Et je trouve que c'est important parce que ça montre aussi l'intérêt que vous portez, le soin que vous prenez euh, dans l'intérêt que vous portez à l'autre. Donc essayez de faire un, un petit effort, en tout cas de, de vous relire euh, par rapport à l'autographe. La deuxième chose, et ça va un petit peu dans le même sens que ce que je vous disais jusqu'à présent, pas de langage SMS ou autre raccourci, encore une fois, euh, ça montre le peu d'efforts que vous faites. Euh, et quand on est dans le cadre de la séduction et de la rencontre amoureuse, bah, si déjà à ce stade vous ne faites pas d'efforts, la personne va se dire potentiellement euh, que vous n'allez pas en faire dans les stades ultérieurs et du coup ça ne donne pas très envie. Et enfin, il faut qu'il y ait euh, une certaine ouverture euh, dans votre premier message, c'est-à-dire avec une question, et une question la plus ouverte possible. Par exemple, euh, bah, j'ai ressenti ça ou j'ai remarqué ça dans, dans, dans ton profil, etc. Est-ce que ça veut dire que Et vous posez une question ouverte euh, sur, euh, je sais pas, il y a plein de photos de voyage, etc. Est-ce que ça veut dire, euh, voilà, c'est quoi pour toi Est-ce que c'est un goût de l'aventure, etc. Ou alors, ça, ça m'a plu. Vous pouvez aussi dire ce qui vous a plu, ça m'a attiré, ou ça m'a titillé, ou ça a attisé ma curiosité. Euh, et, vous, et vous parlez de, de ce qui a attisé votre curiosité en posant une question, une question euh, relativement euh, ouverte autre chose très très importante c'est que j'ai beau, lu beaucoup de vos questions euh, qui étaient de, de, de type oui mais alors moi je ne sais plus quoi faire dans, dans mon premier message parce qu'il n'y a rien qui marche, on ne me répond pas ce que je veux vous dire c'est que c'est un tout et que ce n'est pas uniquement votre premier message qui donne envie ou pas de, votre, de, de vous répondre c'est l'ensemble du profil plus le premier message donc là, c'est ce que je vous ai dit euh, juste avant sur le profil ne pas mettre des photos ça donne pas envie de répondre. Tout ce que je vous ai dit sur les photos, à appliquer. Tout ce que je vous ai dit sur le côté description que vous faites de vous, tout ça, ça va donner un, ou pas envie de vous répondre. Et euh, finalement, le premier message, il est en bout de chaîne. Mais avant, il ne faut pas oublier qu'il y a toutes les autres choses de, de la chaîne. Donc finalement, l'attirance, l'attraction, ça s'appuie vraiment sur un tout. Et donc, vous devez prendre soin de l'ensemble, si vous voulez à booster, améliorer vos chances, qu'on vous réponde et puis qu'il qu y ait quelque chose qui, qui se passe et qui matche entre vous. Ok Alors, euh, deuxième question, faut-il échanger longtemps par message avant de se rencontrer oui. Alors ça, c'est aussi une question qui peut, euh, qui peut revenir assez euh, souvent. Moi, je dirais qu'il n'y a pas de règle. Euh, et il euh, n'y a pas de règle parce que, comme je vous l'ai dit, c'est finalement l'envie, et surtout l'envie réciproque, d'être prêt, euh, d'avoir cet élan, cette impulsion de dire « Ah oui, pour moi, la prochaine étape évidente, euh, c'est de se rencontrer, euh, qui opère. » Et finalement, c'est encore une fois votre seul baromètre, c'est ça qui doit déclencher euh, la rencontre. En revanche... Je voudrais quand même euh, vous mettre en garde par rapport à quelque chose. Euh, J'aurais tendance à vous conseiller de ne pas euh, passer des semaines et des mois à chatter avant de vous rencontrer. Pourquoi Parce que là, on rentre dans quelque chose qu'on retrouve extrêmement souvent, surtout si on s'est mis une grosse pression par rapport à la rencontre, qu'on veut absolument rencontrer quelqu'un, etc. qui est le fantasme et l'idéalisation. Le fantasme de la relation qu'on est en train de construire, et l'idéalisation de l'autre. Euh, ça, c'est quelque chose qu'on veut à tout prix éviter, parce que qu'est-ce que ça crée, finalement Ça crée, euh, bah, potentiellement et dans la plupart des cas de la déception lors de la rencontre parce que finalement on n'est plus dans la réalité on est dans notre fantasme, on est dans notre idéalisation de l'autre mais on a pris un chemin qui n'est plus du tout à la réalité il faut bien vous rappeler qu'à ce stade vous n'avez pas tous les éléments il manque quand même quelque chose de primordial qui est la chimie, euh, l'attirance physique euh, voilà, la, les trois dimensions quand vous allez rencontrer la personne et ça, ça fait pour beaucoup quand même sur le fait que l'histoire va se faire ou pas donc, idéaliser une relation, euh, la fantasmer ou idéaliser une, une personne n'a aucun sens parce que vous n'avez qu'une vision partielle de la personne. Et ça, c'est très important que vous vous en rappeliez parce que sinon, il va se passer quoi Vous allez déjà imaginer le mariage, euh, les enfants d'honneur, etc. etc. Euh, je parle pour les filles, mais l'homme va aussi potentiellement imaginer des tas de trucs super avec cette personne et il vous montre quand même quelque chose de très très important dans la rencontre. Donc, du coup... Raccourcissez quand même euh, le cycle euh, pour que, que en fait, l'idée, le bon timing, c'est de vous donner euh, que vous ayez suffisamment envie de passer cette étape euh, et en même temps de ne pas poursuivre, poursuivre, poursuivre, poursuivre dans l'échange avant cette étape pour ne pas passer dans une contre-réalité ou dans quelque chose qui vous ferait complètement basculer dans un monde euh, irréel et, et imaginaire. Alors, euh, question d'après, euh, pour toute première rencontre, comment et quoi proposer comme rendez-vous Ok, alors, du coup, si on a suivi déjà tous les premiers conseils, normalement on se retrouve hein, dans une espèce de suite logique, une espèce de suite naturelle aux échanges. Donc du coup, euh, la proposition de rencontre, euh, elle doit pas sortir du chapeau comme ça après deux messages euh, calmez votre empressement euh, parce que laissez-vous aussi l'opportunité d'en avoir vraiment envie, plutôt de se dire « il faut absolument que je rencontre des femmes » ou « absolument que je rencontre des hommes ». Non, la rencontre c'est rencontrer telle personne en particulier, ce n'est pas « je veux rencontrer pour rencontrer ». Okay Parce que sinon, euh, on n'est pas dans la démarche d'une rencontre euh, amoureuse. Donc du coup, euh, c'est important que ça soit dans la suite logique, à un moment qui paraît évident et naturel pour les deux. Et ça, si vous, vous connectez à ce qui se passe, plutôt qu'à vos peurs et à vos « oh là là, il faut que je rencontre, il faut que je rencontre », normalement, ça, vous allez le sentir. Et vous allez le sentir tous les deux, et souvent, vous allez le sentir tous les deux euh, en même temps. Alors, euh, quoi, quoi écrire et puis quoi, euh, qu'est-ce, comment euh, Du coup, moi, je vous propose de faire simple et de faire assez léger. Euh, tout simplement de dire, voilà, ce qu'on partage là, ce qu'on a échangé, ça me donne envie de te rencontrer. Est-ce que ça te tenterait de et le « est-ce que ça te tenterait ?» deux évidemment, derrière, vous mettez ce que vous avez à proposer à la personne. Et pour moi, je vous conseille justement, euh, de ce que vous avez proposé, soit un petit clin d'œil à ce que vous avez déjà échangé avec la personne. Euh, soit dans la formulation, voilà, peut-être qu'il y a des mots, il y a déjà peut-être des « private jokes » ou il y a peut-être des choses déjà qui se sont passées pendant le temps de l'échange. Euh, ou bien ça peut être aussi, par rapport à ce que vous avez perçu, qui plaît à la personne, si la personne, je ne sais pas moi, elle vous dit qu'en ce moment, euh, voilà, avec tout ce qui s'est passé, etc., elle a vraiment besoin de, de nature, elle a besoin de se connecter à tout ça, lui proposer, je ne sais pas, de se retrouver dans un parc ou quoi, ça peut avoir du sens. Ça peut aussi être des choses euh, pour lui faire partager votre univers, euh, c'est-à-dire des endroits que vous aimez bien, et, et vraiment lui dire « j'ai envie », de te faire découvrir tel endroit. C'est assez sympa de dire « j'ai envie de te faire découvrir tel endroit ». Ou bien, un endroit où vous n'avez pas encore été, vous avez vraiment envie de découvrir et de dire bah, « j'ai envie de le découvrir avec toi ». Ça, normalement, ça touche euh, la personne à qui, euh, à, qui vous le, à qui vous le dites. Donc, il y a plein d'options, mais ça doit venir dans un moment euh, qui est fluide euh, et naturel et surtout se faire voilà, avec légèreté, douceur et puis, euh, et puis euh, euh, faire du lien avec les échanges que vous aurez eus, faire du lien avec vous, faire du lien avec la personne. Alors, euh, il est temps du coup de faire le récapitulatif par rapport au point qu'on a évoqué, ce que vous avez à retenir par rapport à, à cette période d'échange. Rappelez-vous bien que derrière euh, l'écran, il y a un individu. Ça veut dire quoi Ça veut dire choisissez minutieusement euh, à qui vous voulez, euh, avec qui vous voulez communiquer, c'est un premier choix de vos parts, c'est un premier choix de la part de l'autre personne, donc on est déjà un pas dans la rencontre. Ça, c'est important, et du coup, en ayant choisi, on personnalise et on s'ouvre à cette personne, on joue le jeu. La deuxième chose, c'est si vous vous apercevez que, bah, voilà, dans, dans les échanges, etc., la personne ne correspond pas, ça ne vous fait pas vibrer, etc., ce n'est pas grave. Okay. Ce n'est pas grave, parce qu'il y a d'autres célibataires. Et surtout, c'est important de le communiquer. Là, je passe à un message général à, à vous tous qui, euh, qui me regardez. Arrêtons le ghosting, par pitié. Euh, si chacun l'arrête, ben voilà, on va se retrouver dans un, dans un univers de la rencontre qui sera quand même beaucoup plus agréable. C'est OK de ne pas, de de pas avoir envie de continuer, mais par pitié, dites-le. Et puis, souhaitez bonne chance à la personne dans sa recherche. On est vraiment, encore une fois, d'humain à humain. Donc, euh, ne, faites, ne faisons pas des choses aussi... Euh, je trouve aussi dur. Il euh, n'y a, a pas d'intérêt, il n'y a d'intérêt pour personne à faire ça. Euh, la troisième chose, euh, c'est ne passez pas vos journées à, à, à chatter, à attendre le message de l'autre. Vivez. Vivez, intégrer le chat à votre vie et pas votre vie euh, au chat. D'autant plus que finalement, ce qui va vous rendre intéressant ou intéressante, c'est tout ce que vous vivez en dehors. Tout ça, vous allez pouvoir le partager avec la personne. Donc si vous n'avez plus de vie et tout tourne autour de ce fameux message que vous attendez, l'énergie que vous allez dégager, elle ne sera pas très intéressante. Alors, euh, je vous l'ai dit, s'il y a quelque chose qui ne vous fait pas sentir à l'aise ou que vous avez besoin encore de temps, Dites-le, ne vous forcez pas à faire cette rencontre, faites-le vraiment dans un bon timing. Et enfin, choisissez de vous rencontrer si vraiment les deux sont prêts. Et c'est ok, prenez le temps nécessaire, c'est vraiment important.